Riche de plus de 150 ans d'expérience cumulée, Parizo morris McKenzie est un chef de file du courtage en Assurance au Québec. Depuis septembre 2014, DPMM fait partie de Lucie Assurance, cabinet d'assurance et services financiers. L'union historique des deux entreprises marque la naissance du plus important cabinet privé et indépendant de courtage au Québec, avec une distribution provinciale étendue sur 21 succursales et une équipe de plus de 600 employés. Notre principale force repose sur notre expertise dans la création et la mise en œuvre de programmes d'assurance spécifiques aux groupes, aux associations de professionnels et de grandes entreprises. Notre équipe de courtiers expérimentés sont à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos questions, quel que soit votre secteur d'activité et votre profil d'entreprise. Et c'est ce qui représente notre principal avantage courtier. Notre expertise en gestion de risques nous a valu la confiance de nombreuses entreprises dans le secteur de la construction, ce qui conforte notre statut de référence dans le milieu. Partenaire de l'APEC depuis de nombreuses années, nous nous employons continuellement à vous offrir des produits d'assurance adaptés à la réalité et aux besoins de votre industrie. Notre programme d'assurance commerciale comprend l'assurance de biens, l'assurance chantier, l'assurance de responsabilité civile et le cautionnement. Et parce que nous sommes conscients qu'un service personnalisé est au cœur des préoccupations des membres de l'APEC, nous dédions une équipe spécifique de courtiers à votre service, équipe dont je serai votre principal contact. Je suis Caroline Paré, courtière en assurance de dommages depuis près de 15 ans et courtière attitrée aux membres de l'APEC. N'hésitez pas à faire appel à moi pour toute demande de soumission en assurance commerciale ou pour toute demande d'information complémentaire. Profitez de notre expertise, confiez vos affaires à Del Pariso Maurice McKenzie.